Bonjour les amis. À l'école, à la télé et entre nous, on a souvent entendu dire que nous n'utilisons que 10% de capacité de notre cerveau. Et c'est la science qui parle. Le comble, c'est que nous y avons beaucoup cru. Mais de nos jours, la chose s'est avérée un pur mensonge. Lui, c'est son Court. Il va nous expliquer comment nous pouvons utiliser 100% de notre cerveau. D'après l'icône incontournable de la science, cet homme, le docteur Bruce Lipton. La thèse du docteur Bruce Lipton s'appuie sur la synchronisation qui existe entre les deux hémisphères du cerveau humain et tout ce que ça génère. Dans la vidéo de Sony Court que vous pouvez visionner à partir du premier lien de la description, le docteur Bruce Lipton va nous expliquer en long, en large et en travers une grande idée que personne n'a jamais imaginée. Mais pas seulement, car de son côté, Sony Court va nous offrir deux cadeaux. Le premier, c'est le téléchargement de son livre de motivation. Et le deuxième, c'est l'accès à son programme Réalité parallèle. Je vous laisse tout découvrir en direct par vous-même. Pour ceux qui ne connaissent pas Sony Court, voici son CV. Voilà, nous sommes dans le, le ventre de la chaîne de, de Sony. Court. Donc euh, c'est lui, euh, puis voilà son les comptes 1 million 410 mille abonnés, alors euh, total de lifetime, combien il a de vues, 124 millions de vues, euh, 208 euh, vidéos, days, les derniers 30 jours, 1 million 820 mille vues, c'est énorme pour 30 jours, et c'est pour seulement 5 vidéos, alors pour voir que c'est bien 5 vidéos, nous allons passer à ce graphique, et ça c'est l'évolution des vues par jour, bon ça c'est le 1er le, le, le juin par exemple, il a eu 141 000 vues, en une seule journée, et le plus bas score c'est 33 700 vues, donc c'était de 3 juin ce qui veut dire que est archi bondée de monde hein, c'est pas de, de la blague et puis bon on va voir euh, les abonnés dans les 30 derniers jours les abonnés dans les 30 derniers jours alors voilà, il a cette courbe, c'est 667 abonnés par jour 555 par jour et bon zéro pour la dernière semaine je pense etc. et les, les vidéos, les vidéos, voilà, c'est des bosses en rouge, voilà ça, c'est une première vidéo, la deuxième, la deuxième, la troisième, la quatrième, voilà, c'est cinq, et la, la cinquième, là, elle est, elle est pointe du nez, voilà. Donc c'est énorme. Et si je regarde ici, ça, c'est un Euh Celui-là, il faut le consommer sans modération. C'est clair et Il est vraiment très, très, très fort. Je pense qu'il y a d'autres avant. Voilà. Ça, c'est extraordinaire, pour le Sauve un homme dépressif en cinq minutes. Cinq minutes, c'est extraordinaire. Ah, bon, les autres, ça c'est les euh, vidéos populaires, bien entendu. Et il y en a d'autres énormes, énormes, énormes, énormes. En peu de temps, il va il, il dépassé le million de vues. Euh, et puis, bon, on va passer normalement. Si vous entrez dans sa chaîne, vous allez dans vidéo vidéos. Bah, les vidéos, vous avez tout, toutes ces vidéos. Hein. tous ces vidéos sont là. <cười> Il faut le prendre, c'est clair mais C'est la vidéo que, que, que vous allez regarder. Regardez-le de bout en bout, je, je vous assure, vous serez vraiment euh, carrément euh, ébloui par parce qu'il sait faire. À propos, bon, 124 millions, 100 et quelques mille vues. Il est seulement depuis le 25 février 2017. C'est énorme, là, des scores euh, invraisemblables, 1 410 000 abonnés, je vous assure, pour quelqu'un qui fait de la motivation et tout ça, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'il dit, de, euh, description, bah, qu'est-ce qu'il fait de la motivation à la réussite son écorde vous motive et vous pousse à aller de l'avant avant. avant. D avant d'atteindre vos objectifs. Euh, notre chaîne est dédiée à vous apporter un maximum de valeurs sur divers sujets tels que le développement personnel, la motivation et l'entrepreneuriat. Okay notre objectif est de vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà, résumé tout. Il a été chanteur d'abord, c'est sans dire ça, son parcours. Et puis, il a complètement balancé vers le développement personnel, la motivation, tout ça. Et il a avec lui, quelqu'un, grand de la vidéo, qui fait ses vidéos, et ils sont associés. Donc, euh, euh, c'est Ce contenu vous est partagé par Hashtag Partage. Hashtag Partage, c'est le guide hebdomadaire gratuit des formations et tutos vidéo Offert par les pros du web A chaque partage c'est gratuit A chaque partage c'est une vidéo par jour plus un pdf mis à jour chaque semaine A chaque partage c'est le pdf interactif gratuit